Salut les gars, mon nom est JP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la vallée Bras du nord secteur Saint-Raymond. On va aller voir un petit peu euh, les pistes qui ont été retravaillées. On va avoir une nouvelle version de la Tommy Le Paquet et de la Grande Egane que je viens sortir des images juste cet après-midi. On va aller essayer ça. Alors, Tommy, 1, 2, 3. On y va avec la 1. Ça, ici, sait que la slab commencer. Là, je sais pas comment faire. Tu sais des roches, c'est pas l'heure. Ah. On tombe dans la Tommy numéro 2. ici. Pour l'instant, rien a changé. Oh, il est belle. On ne gappera pas ça site. Parce que ça fait longtemps. Ça ici, pareil comme avant. C'est un petit peu plus bas qu'on va voir quelques changements. C'est la première fois que vous l'avez faite cette année. Allez la regarder avant. Parce que ça change à partir de 17. Ok. Et qui sont qui Ouais, C'est ça, faut pas trop les kicker. Donc, les superbes jumps. Sentier de l'Est. Oh, on est dormi un peu plus rapide. Puis il va me falloir plus de vitesse. OK. Fait que pas trop vite, pas trop vite. Plus rapide. On tombe dans la toute nouvelle section. Qu'on pourrait appeler la Tommy numéro 3. J'ai déjà deux petites runs de fête dedans. Pour me familiariser. Ça, on touche pas au bois. Le step-up. On se perd de vitesse. Pas trop rapide ici. Pas trop rapide ici super et voilà donc la tome paquet 1 2 et 3 la fin est tellement intuitive waouh ok si on va vous en montrer une nouvelle la taureau musclé hmm. fait que c'est donc euh, la slab de la taureau qui va une deuxième version, où Les roues ont décollé du sol! Ouh! c'est ah, quand même bien! Ben! Yes, toi aussi! Alors, maintenant, la grande gaine, qui, je vous le dis, va probablement changer de nom. Vous l'aurez entendu ici, en premier. Alors, j'ai fait cette piste-là l'automne dernier, alors qu'elle venait d'être terminée par les gars de Santé de l'Est. Ils ont donc changé un petit peu le caractère de la Grande Ayenne pour lui faire une jeunesse. Alors, beaucoup de burn, beaucoup de vitesse. Oh, Peut-être un peu trop de vitesse. Fait à première vue versus qu'est-ce que j'ai vu l'automne dernier beaucoup plus rapide j'en avais parlé dans mon vidéo que lorsqu'une piste venait d'être complétée c'est sûr que le sol était assez mou et nos hivers québécois vont taper la piste j'en ai à peu près la moitié de faite et déjà là on voit qu'elle est beaucoup plus rapide que l'automne dernier j'ai beaucoup moins de vitesse allo petit oiseau je me une misère à avoir mes vitesses. Hop, à partir de la moitié un petit peu plus molle. Oh, pas super! Elle va donc se taper avec les passages. C'est la première journée officielle qu'elle est ouverte. Ok, beaucoup plus rapide que l'automne dernier. Oh, j'aime ça. Oh! Ouais, fait, gars, c'est beaucoup. Je pense que ça va être la fin de du vidéo. J'ai pas mal montré les nouveautés que je voulais vous montrer. Ça fait qu'un gros merci d'avoir écouté et on se voit dans le prochain épisode de de Québec.